Mais ce qui me plaît, je dis dans mon combat, parce que mon combat il est extrêmement spécifique, je vous ai tout le temps dit. Moi je ne fais pas un combat commun avec quelqu'un, mon combat est très spécifique. Mon combat est très spécifique, c'est pour le RPZ arc-en-ciel du professeur Alpha Condé. C'est mon combat, c'est-à-dire le combat de Benito, c'est le combat du RPZ arc-en-ciel du professeur Alpha Condé. Voilà. Mon combat n'est ni un débat inutile, mon combat n'est ni de, de, de, de la distraction, mon combat n'est ni pour un individu. Je dis bien mon combat à moi Benito de Santa c'est pour le RPG arc-en-ciel du professeur Alpha Kone. C'est mon combat. Yannick, comment vas-tu? Bonjour. d'avoir Diabala, respect à toi. C'est mon combat. Est-ce que vous comprenez? Donc, et aujourd'hui, si le RPJ Arc-en-Ciel, qui se trouve dans une coalition qu'on appelle la Troïka, je suivrai les instructions de la Troïka, c'est-à-dire mon parti se trouve actuellement dans une coalition qu'on appelle la Troïka, la Troïka, la Troïka, dedans. Donc, automatiquement, mon combat devient le combat de la Troïka, vous comprenez pourquoi je le dis C'est parce qu'après mon direct hier concernant l'astre de par rapport à la crise et autres, j'ai vu certaines personnes, les commentaires, pas sur la page de live, parce que moi je ne vois pas les commentaires. Et ce que vous comprenez Je ne vois pas les commentaires. C'est sur les commentaires de quelqu'un qui, qui a pris ma vidéo, il a fait sa propre vidéo et puis posté. Est-ce que vous comprenez voilà. Dans ce cas, je voudrais dire à tout un chacun, merci Yannick, je le dis en toute sincérité. Ce qui arrive à Kantan là, c'est par rapport à ça. Merci beaucoup la sœur Martine Thia. Ce qui arrive à Cancan, c'est parce que le nom... Du procès à Fakonde a été cité. Mamadou Sila, comment vas-tu, champion Le nom du procès à Fakonde a été cité à Cancan. Je ne voulais pas toucher ça. Cancan, je dis, je l'ai tout le temps dit, je ne vois pas quelqu'un qui est ressortissant de Cancan plus que moi. Qu'est-ce vas tu ma belle chérie Je le dis en toute sincérité. Ceux qui disent qu'ils sont là pour le Cancan, c'est pour eux là. Je les mets à défi. Je les ai dit. J'aimais quiconque à défi. Par rapport à Cancan. Moi, quand je rentre en Guinée, ou je, quand j'ai je quitté le Sénégal, je rentrais. Je prends mon véhicule, ma voiture, je vais à Cancan. Où se trouve ma famille Ça ne chauffe pas. Ceux qui tapent les portes-là pour dire que c'est pour eux Cancan-là, je les mets à défi. Dès que nous avons chuté le 5 septembre, il y a des personnes mal intentionnées qui n'ont jamais aimé le RPG arc mais qui était à, dans le RPG pour profiter du RPG, profiter du procès Alpha Condé. Dès les premières heures du coup d'État, ils sont partis à Cancan dire qu'Alpha Condé, le cas, coup d'État qu'elle a là. Les premières heures, juste après le coup d'État. Juste après. Juste, ils sont partis le dire. Il a fallu. Moi, je connais les premières heures. Les, informations, les premiers messages de certains cadres de RPG que nous avons reçus dès le départ pour nous encourager. Parce que les gens étaient, avaient peur de la disparition du RPG dès le 5 septembre. Mais dès que les gens nous ont, vu, ils nous ont vu en train de communiquer, puis dans le bon sens, ils ont été encouragés, très encouragés. Ils sont partis d'Ila Cancan, d'Ila Cancan, que d'ailleurs le pouvoir a quitté le salon pour venir dans une chambre. Ou dans une chambre. Pour un salon. Selon eux, les mêmes personnes. Balde, comment vas-tu Salam alaikum. Les mêmes personnes. Maintenant, ils sont allés dire à Cancan que de soutenir. Vous avez même entendu qu'Alpha Condé n'aime pas Cancan. C'est eux qui l'ont dit, hein, qu'Alpha Condé n'aime pas Cancan. Vous savez, nous sommes là, nous sommes l'avant-garde. On était obligé de sortir les images de l'investissement du poste Alpha Condé à Cancan pour fermer les bouches sont allés dire à Cancan -Can que de soutenir Doumbouya parce que lui, il est le fils de Cancan, -Can, il va changer tout Cancan. Allô, le voilà Salut mon ami d'enfance, salut, salut, camarade, comment vas-tu -il? Ils sont partis dire ça à Can Cancan. Les qui, les noms, les papas les papa Fofana, les Silibé eh, Alfa Ousma, ils sont nombreux comme ça. C'était des gens bien pesés, les piliers même bien pesés. Silibé les Foulass, comment vas-tu Dès les premières heures. Et ceux qui, sont par, ceux qui sont partis là, ils ont dit aux gens de Cancan, j'ai compris, fille à maman, voilà, préfère ça, de, heureusement, il faut souffrir aussi sur ma page. Vous comprenez Ils sont allés dire ça à Cancan. Maintenant, ce qui est aussi marrant, et honteux. Ils ont dit à Cancan que Doumbouya va mettre le courant. Ce sont des promesses, hein. Dumbuya va installer le courant, Dumbuya va mettre le goudron partout. Il n'y il a pas ce qu'ils n'ont pas dit pour encourager les gens à soutenir Dumbuya. Mais nous sommes restés sereins. Il y a des grands frères qui nous ont attaqué. Le salam ma femme chérie, ce Ils ont été très clairs. J'ai cité le nom d'un grand frère à l'université qui disait « Nalborna ma Ça c'est les vrai mandé, ça c'est les patrons de la jeunesse de Cancan. -Can. Grand je dis, je ne je dénoncer, je ne dénoncer, je ne dénoncer, je je Parce que les gens qui Donc, tignaya, tofo. indexé. si c'est un mandinka, dites-lui que c'est lui qui a gâté. Personne n'est supérieur à quelqu'un dans le manding, Allez, à a allez à nous allons vous saboter nous allons vous saboter après le CNRD. Nous allons vous saboter. Nous avons été très encouragés par les grands frères de Cancan. -Can. Maintenant, voilà, vous n'avez pas tenu ces promesses. Cancan -Can est resté RPG. Cancan -Can est resté ferme. Parce qu'en tout cas, les, les réalisations, les quelques peu de réalisations que Cancan -Can a aujourd'hui, c'est fait par le professeur Fagode. Dans son propre quartier à lui... Allez-y voir le quartier. Ils sont allés ramasser des jeunes pour les mettre dans le fort spécial, pour protéger Doumbouya. Elles n'ont investi, selon eux, Doumbouya allait investir tout dans le canton. Je le répète encore une fois, et je passe. Dans un état, dans une junte. non, répéter encore, ce n'est pas de moins Aucune institution financière ne viendra mettre de l'argent. Ce n'est pas un problème de la Guinée. ne viendra mettre son argent dans, dans un pays où il y a eu un coup d'État. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura jamais d'argent. Vous passez vers ce pas là à Ce C'est pas un problème de Bourdeau. Le temps du posa, le qu'on avait envoyé des groupes. Ils étaient en train de changer ceux qui sont au quartier énergie à Cancan. Demandez-leur le groupe qui était là-bas là. là. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de changer, refaire tout, donner à Cancan le courant 24 heures sur 24. C'est le projet du prof. Salfa Condé. C'est à cause de ça quand j'ai entendu une fois Ousmane Kaba à Ousmane Kaba était au grand projet, était aux côtés du prof. Salfa Condé. Il n'a jamais parlé du barrage de phobie. Il ne s'est jamais battu pour que le prof. Salfa Condé se... Réoriente vers le barrage de Fomi pour qu'on fasse le barrage de Fomi qui est un projet depuis le temps de présent Ahmed Sécoutre, le projet là existait. Bien fissé, déposé. Donc, à lui le Warakawa, promesse, mettez Mettez-les lesquels, ont signalé la vidéo. À lui le Warakawa, promesse que ce n'est pas nous, nous n'avons pas fait de promesse. Maintenant que les promesses là n'ont pas été réalisées, et vous avez vu, c'est Néaka Kouma Domeo, Diyaraba, le nien. D'où il ya bantolalé donc comment qu'est c'est à dire le coco d'où il bantolalé. Ah bon, d'où il ya un bantolalé qu'on fasse maquet. Donc c'est par rapport à ça que vous réagissez maintenant quand même d'où d'a qu'on a qu'à la réseau sociaux bol écouté ou lia fait qu'un blague et non, ce n'est pas un problème des réseaux sociaux, hein? mon frère. Allemand au fraud. Le peuple souffre, les gens souffrent. Alors à la commerce, mais boulot à moi la durée à baboule la moule les gens sont assis, ils ne gagnent pas de l'argent. C'est un problème des réseaux sociaux. Alpha Kondé, le cas Alpha Kondé a commissionné qui Que c'est Alpha Kondé qui est derrière tout. C'est Alpha Kondé qui est derrière tout. Alpha Kondé a distribué de l'argent aux gens. C'est Alpha Kondé qui a distribué Bon, sous l'était. Il va mis la dopou, il la mis sous non. En tout cas, même le sous non, le sous non. -no. En fait, Alpha Kondé n'est pas derrière. Est-ce qu'il y a le courant Hein Est-ce qu'il y a le courant le faux gouverneur et le faux préfet, qu'ils ont mis là-bas, le faux gouverneur, le faux préfet, quand lui dit ça, il y a dit, le cas mon grand ma faux. Le Kankan là, il n'y a aucun projet pour Kankan le temps de ça. ah, le le verra faux, dès les premières heures, que tous les projets seront orientés vers Kankan. ah, le le verra Kankan cancan, can lui, moi aussi ma faux, n'y en a. Maintenant, les gens ont compris que tout est faux. Mais même, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, ce qui a été dit là, expliquez ça, les gens vont comprendre. Parce que nous avons entendu qu'on a Nous avons écouté les interviews. Donc, nous avons un et puis même qu'il au allé au Parce que normalement, le est allé Ce que dit, on dit là, après on a mélangé mon thème. On a mélangé, on un peu de après, après, après Dumbuya. Après Dumbuya. Donc, il y a trop de Il y a tant qu'on a long. Parce que nous n'allons jamais ouvrir la porte du RPG pour eux-là. Au Bandeau dit. Donc, entre parenthèses là. C'est parce que vous avez parlé de Ramadan Moubaraktu Abdraman Kaba. Comment vas-tu, mon frère, depuis Nouak Merci, bah. Bon Ramadan. Donc, Alpha comment même faut que tu aies qu'un travail mais vous avez vu les gens. Alpha Condé Bi, il a été félicité, il a été remercié. Parce que même Doumanien, c'est quand on reconnaît le travail de quelqu'un. Quand on a dit Alpha Condé Bois en Kouna, qu'est-ce qu'il Vous connaissez le Malinke, nous les Mandins là, quand nous parlons, nous nous parlons haut et fort. Nous parlons haut et fort. Voilà Bilal, il n'a jamais aimé les Malinke. Merci beaucoup frère pour les étoiles, merci beaucoup o effort maninkay afola le beame c'est ça la fierté du mandingo afola le beame alu le nakal fa konde boankuna ofa que ne tou ko kafsa parce que au moins atrak la doun don don anye afa konde kafsa de pibe kouma foran ni diaminte basico ay bana basiko bamblo ay brana djula ko be molma et puis le nom de la maman de bunguia a été cité là-bas voilà, le nom de la maman de Doumbouya a été cité. Allez-y écouter les différentes vidéos. Le nom de sa maman. C'est vous qui avez dit que la maman de Doumbouya n'est pas dans les affaires. merci. Comment tu Anna le Mais le nom de sa maman a été cité là-bas. Son nom a été cité. Le nom de la maman. Ne -oui. Merci de reconnaître la valeur du processus Fakonde. Merci parce qu'Alpha en fait, Condé, c'est la vérité. Vous comprenez Voilà, merci d'avoir reconnu le travail de Cancan. Merci, moi je vous dis merci. Et quand on a fait Cancan, Almen a une publicité même bien L'océan est de là, ni le système a qu'est-ce qu'ils font Ils n'ont pas d'investissement pour faire des tapes à l'œil, pour donner l'image à, à leur régime. En perdition. Il préfère aller payer des millions de dollars à des sociétés pour venir faire signer des contrats. Ou bien des études de faisabilité, de devant. De Et puis le journal parlait, montre ça. On dit non, bientôt les projets vont arriver. Il y a des contrats qui ont été signés. dit du excité. Merci depuis Merci mon frère depuis Pifatouya. excité. dit excité. Sinon, contrat même bien signé quand tu es à la bémaflé. Regardez si les contrats-là sont, sont exécutés, non Vous avez vu, il y a, je profite, mon ami de Fatouya a dit quelque chose là. Il y a, ils ont montré l'ambassadeur des États-Unis, c'est de notre ambassadeur, qui était en train de poser une première pierre sur une exploitation minière, qu'à Fatouya, il y a quelque part là-bas, où je sais pas, les Américains sont, vont investir les mines et de consoles Depuis qu'on a mis la pierre là, lui, c'est à l'OA si, si le projet a commencé. Simandouko ils ont parlé de 500 millions de dollars. Attends, ils ont relancé les travaux, non Mais est-ce que quelqu'un a évoqué les cas de 11 000 travailleurs qui ont été mis à la touche Aliak Alaye, amusez-vous à regarder ceux qui ont été recrutés dans le staff, le bureau technique. Actuellement, le bureau qui doit accompagner les Chinois là, dans, dans le projet Simandou. Allez-y voir les... S'il si y a les anciens parmi eux, les anciens expérimentés, qui faisaient partie du groupe de, de, de suivi, évaluation, tous ceux qui ont commencé le projet Simando, l'air Alpha Codé, si, allez y voici à y il n'y a pas l'air nom. Mettez les cœurs, la vidéo a été signalée, il n'y a pas l'air nom. Est-ce que quelqu'un a évoqué les cas des 11 000 personnes que, qui ont été mis à la touche dans le discours de Doumbé, est-ce qu'il a évoqué les cas des anciens travailleurs qui ont été mis au chômage Amafo. Allez-y écoutez, elle a discours, mais à discourmer. Amafo. Amafo, bi, Amafo, sini. Mais attendez de voir ces projets avant d'agir. Est-ce que vous comprenez Quand j'ai vu les gens, moi je vous donne le crédit du fait que les gens étaient sortis à Fakonde, tout est à il y qu'un temps. Oui, non, je vous comprends. Parce que, ben, mon entrée, les gens étaient fâchés, les gens étaient frustrés, parce que, je le reconnais, il y avait beaucoup de cas de poste à Faconde, qui n'aimaient même pas le mandé. Ce n'est même pas le problème de la Guinée, mais qui n'aimaient même pas le mandé, qui n'aidaient pas le jeune du mandé, les gens étaient versés à quand, ils n'avaient pas d'emploi. Ils sont là, c'est les petits-fils, c'est les cousins, ils aidaient. Au, frustration très molkan, au monia, au dîmière très molkan. Au lieu de faire un caquet, le Sinon, si les gens étaient entretenus, si les gens étaient aidés, si franchement il y avait les jeunes étaient vraiment engagés à cause de chauffer. Je ne dis pas qu'Alpha Kondé qu allait être comme ça, là, mais à cause chauffer avant qu'Alpha ne soit comme ça, mais à très bien aller, propre même. Mais le peu qu'il a fait, les gens sont en train de réaliser, les gens sont en train de, de réagir. Les gens sont en train de réagir. Allez-y voir mes anciennes vidéos le temps du post J'ai tellement dénoncé la non-assistance, l'aide aux jeunes de Cancan, -Can, de Sigrin partout. Allez-y voir, mes vidéos sont là-bas. Ils n'ont jamais aidé les jeunes de Mandiana, de Cancan, -Can, de Kerovani, de Sigrin. Non, ils n'ont jamais été aidés. On sélectionnait quelques bavards, on les envoyait, on les mettait. Sinon, les vrais jeunes, allez-y à Cancan, -Can, les gens, ils ont tout fait pour avoir l'emploi avec le RPG. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Beaucoup, sont, et ben, et ben, quand ils vont pour les fêtes, des fêtes, des fêtes à Cancan, à Mandiana à Kerouane, à Siké, ils tiennent des promesses envers les jeunes. Ils tiennent des promesses, ils disent, bon, on dit, bon, transport les nous encore là le, Il y avait tellement de jeunes dans les cours de ces hauts cadres malinqués. Les jeunes sont là-bas le matin, grand-nuit sur Matamassi, c'était tout, les 5 minas. En de ils sont restés dans ça salon, du est y Les gens sont frustrés. Moi, je vous comprends. Je vous comprends exactement. Mais là, là, il est temps. Il est temps que nous reprenons le pays. Il est temps que nous récupérons le pays. Oui, il est temps. Donc Al Barkal, Alpha Kondé, trois fois là. lui, le coco ne pas écouter les réseaux sociaux. Qu'on il est avec Amadou Lénone, Alphand Kal Djabi le vous Préférez Alpha Condé parce qu'Alpha Kondé est très de Menka. C'est bien, vraiment. Où les, aux réponses Bena, parce que un personne ne viendra maintenant à Cancan pour raconter n'importe quoi. tous les vendeurs du l'isola, lui les papa Fofana et autres là, et des talibis à la groupe à la clan, elle en clan. Donc, je voulais dire à Charles White, moi, je l'avais prédit concernant le procès du 28 septembre. J'ai une amie même qui m'a écrit ce matin. Moi, je ne savais pas, parce que je suis en congé de deux semaines. Elle m'a écrit, j'ai quitté le marché. Mais quand j'ai vu le message, je ne croyais pas que les avocats se sont retirés. Vous vous rappelez, j'ai fait un direct pour vous dire pourquoi le procès du 28 septembre. Deuxièmement, Fanta Bilissa, comment vas-tu comment vas-tu Pourquoi le procès du 28 septembre Est-ce que vous comprenez Et pourquoi cela a été fait Pourquoi ils ont précipité La, Ma femme, chérie, avait un jour posté les chaises qui ont été louées pour le procès du 28 septembre. Les gens ont dit non, oh, d'autres disent que c'est vrai, d'autres disent que c'est pas vrai. Elle avait parfaitement raison. Allez-y voir la vidéo de Hagia, maintenant là, tout l'a est compté. Le matériel, tout a été précipité, c'était pas pour un l'objectif n'était pas du tout pour organiser un procès. Mais vous savez, au temps du professeur Fakonde, Ousmane Dolanike, comment vas-tu Au temps du professeur facundé, euh il y avait un, C'est-à-dire qu'ils ont demandé de budgétiser le procès du 28 septembre. Amen à Ibrahim Bar mon frère de sang. Ils ont demandé de budgétiser le procès du 28 septembre. La Guinée est membre de la CPI. Donc la Guinée paye sa cotisation. Durant le mandat de De toutes nos cotisations envers les institutions internationales ont été honorées. La Guinée cotise à la CEDEAO. La Guinée cotise à, à, à, à l'Union africaine. La Guinée cotise... À, à, la Guinée paye aussi la CPI. Il donne sa part. Il y a un, il y a, il y a un montant à payer. La Guinée donne qu'on ait à payer, à honorer toutes les dépenses envers les institutions internationales. Vous savez, quand vous honorez là, en cas de projet de maladie, en cas d'épidémie, de pandémie, d'accident, de tsunami et autres, ils viennent au secours. C'est cet argent-là on débloque pour venir au secours de ces pays. En cas de maladie, c'est tout ça là. Donc lorsque Mohamed Conte, comment vas-tu Lorsque le procès devait, Alpha Condé avait démarré, ils ont budgétisé, mais Alpha Condé avait s'était battu pour que le procès ait lieu à Conakry sous la sous la surveillance, la supervision de la CPI. C'est à cause de lorsqu'ils ont lancé le procès, le patron de la CPI est venu. Il pensait que c'est eux qui allaient coordonner le procès. Et c'est vrai. Il y a eu des accords, il y a eu la signature entre le Cannes et Charouette et autres, ils ont signé beaucoup de documents, c'était pour coordonner. Mais entre temps, lui s'est déplacé pour partir. Merci Safaï, mon frère Safaï, mon oeil, comment va-t-il Bon ramadan Safaï. Donc il est parti en Belgique, il a effectué le déplacement. Ben bah, merci, il m'en demande ça. Il s'est déplacé. Quand il s'est déplacé, c'était pas pour autre chose. La part, la partition, l'argent qui devait venir pour le procès du vertus, pour Charlotte, c'était facile de décaisser cet argent. Très facile. C'est pour aller seulement, on doit faire le chèque, on nous donne pour lui et puis virer au compte de la Banque Centrale. C'est comme ça, Charlotte, lui, avait pensé. Ils ont dressé des avocats pour chacun, par-ci, par-là. Ont... C'était comme ça, hein. Charlotte était pas uniquement. Et pourtant, quand il est rentré, il n'a jamais communiqué sur l'échec de son voyage. Parce qu'on l'a fait comprendre que ce n'est pas comme ça la procédure. Ils l'ont fait comprendre qu'ils sont en observation. Ils veulent observer le procès d'abord. Quand le procès a commencé, dans cette observation, ils ont compris que non. Toutes les règles, aucune règle n'a été respectée. La première des règles d'abord, il fallait d'abord envoyer tous ceux qui sont concernés par le procès. Et la CPI a constaté que tous ceux qui étaient sur la liste-là n'étaient pas à la barre n'étaient pas du tout là. D'autres même étaient en fonction au niveau du régime-là. Ils sont en train de travailler, et pourtant, les noms. Normalement, vous devez d'abord les limoger ou bien les suspendre jusqu'à ce que le procès finit. Vous les, met, les mettre à la disposition de la justice. Cela n'a pas été fait. Première erreur. Donc, l'argent-là, c'est à cause de l'argent. Un moment-là même, ils ont communiqué pour dire, ah si la, la, la CP ne donne pas l'argent, ça va impacter sur le, sur, euh, euh, ça, le cours de du, du procès. C'est ça même comme ça. C'est ça Moussa Est-ce que vous comprenez? Donc l'argent là n'est pas venu. Ils ont resté dans ça là. Voilà. Le budget, le petit budget, parce que les autres là sont fonctionnaires. Hein. Les membres là sont, beaucoup sont fonctionnaires. Mais les avocats doivent être payés. Les avocats là doivent être payés. Les autres sont des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires. Mais la plupart des avocats là, travaillent pour ça, on les paye. Maintenant, ce même charrette avait dit au départ, j'ai écouté ses premiers propos, le début du procès. Il a parlé du budget du 28 septembre. La part du gouvernement, la hauteur de l'argent, l'argent qui a été décaissé par la, par son gouvernement, selon lui, par son département pour le procès, la part de la Guinée. J'ai fait un drôle pour vous dire, parce que ça, là, c'était un avocat qui m'avait appelé. Parce que même les lots et autres, là, là, d'autres payaient. Merci beaucoup, Membaké T'emandema ça. Et ça, vous comprenez. Donc, cet argent, ils auraient. Maintenant, les primes. À un moment, ils ont donné un peu d'argent, les primes. Mais le, le contrat, même, l'argent que chacun doit recevoir par trimestre ou par. Rien n'a été versé. C'est que le problème, c'est qu'aucun montant n'a été donné à un avocat. Jusque là où nous sommes, depuis que le procès a commencé, personne n'a reçu un sou. Moi, je ne sais pas pourquoi les enfants l'étonnent. On dit non, les avocats se sont retirés. Pourquoi vous faites, faites létonner Demandez aux avocats depuis le départ là s'ils ont reçu un franc. Ils n'ont rien reçu. Moi-même, je me demande pourquoi les gens manifestent en retard. C'est comme les enseignants. À un moment là, les contracteurs ont commencé à manifester. On les a donné un mois. Ça s'est limité là. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision? Ils les ont mis à la disposition des communes. C'est ça, commune maintenant qui s'occupe de l'enseignant contractuel. Ce n'est plus à la salle du gouvernement. Voilà comment on les a tapés. Le procès est arrivé à un niveau, selon eux là, le procès a avancé à 70%. Ils sont capables de dire, de mettre fin au procès. Ils sont capables de le dire. Mais qui va appeler Ce sont les avocats. Ils vont manifester, ils vont les ramasser, les mettre en prison, et puis c'est terminé. Voilà comment ils fonctionnent. Mais pourquoi vous vous retirez ah, Je ne suis pas d'accord avec vous. Comment est-ce que vous pouvez évoluer pendant combien de mois Vous n'avez rien reçu. C'est vers la fin, vous dites, vous vous retirez pour dire qu'il n'y a pas de résultats. Moi, je, franchement, moi, je ne vous comprends pas. Je, moi, je ne vous soutiens pas, hein, vous les avocats-là. Je suis contre votre attitude. Je suis contre votre attitude. Moi j'appelle ça de la malhonnêteté de votre part. Vous savez consciemment que Charlotte n'avait fait aucun virement. Pourquoi, lorsque Charlotte faisait la déclaration, le montant débloqué par le gouvernement par rapport au procès, pourquoi vous l'avez pas demandé quand est-ce qu'il y aura les premiers virements Pourquoi vous ne l'avez pas demandé Vous avez fait un mois, vous avez fait deux mois, dans le même procès là. Vous n'avez rien reçu, ils vous ont donné les petites primes les primes journalières. Ça s'est limité à ça. Et l'argent même, le contrat. À chaque évolution, là, le pourcentage que vous devez toucher. Jusqu'à là, on n'avait plus. Hein? Pourquoi ah, Je ne vous comprends pas. C'est ce que je dis. Pourquoi Je n'ai même pas envie de dire à Cancan -Can que c'est bien fait pour Cancan. -Can. Parce que connaissant très bien la mentalité de la population de Cancan. -Can, envers le RPG, parce qu'ils ont été très clairs, ils ont choisi le RPG et ils sont restés. Donc voilà pourquoi on ne peut pas leur dire c'est bien fait parce que ce qui est arrivé là maintenant, là. parce que ils ont soutenu, ils ont refusé d'accueillir Doumbia, ils ont refusé d'ouvrir les bras comme ça à Dumbuya. Ils ont totalement refusé. Jusque-là nous sommes comme ça, ils ont refusé. L'argent a été distribué. Ils ont pris des jeunes manip... eh, vauriens là et nous ont financé. Non, on connaît des groupes de jeunes qui peuvent changer la donne. Et jusque-là, Kankan n'a pas changé. Kankan est resté RPG. C'est la même chose. C'est la même chose. Quelqu'un -quel -quelqu m'avait dit clairement il faut demander à Talibi d'abord. Dis à Talibi de venir à Mandiana. Parlez du parler Doumbia. Du, du, de Demandez à, à, à ceux de venir. S'il vous plaît. Donc moi, j moi, je, moi, je le dis, hein, ça n'engage que moi, votre attitude votre comportement, je, le, je condamne ce comportement. Vous avez accompagné le procès, moi je l'avais prédit. C'était la, après une semaine du procès, j'ai dit que vous n'êtes pas en train de recevoir de l'argent. C'est un avocat qui m'avait écrit, il a fait un test, il m'a signalé, parce qu'ils sont partis demander, on dit, attendez, il faut à cause Pourquoi vous demandez l'argent hum, Les gens ont dit, on hum, vous l dit le et puis transition rien n'est garanti. Et là, on dit, on dit, oui, rien n'est garanti. Si l'argent a été. Eh, le procès a été budgétisé. Eh, et vous dites que le montant, eh, le montant, la, hein, voilà, la partie de, de la Guinée a été payée, a été virée à la Banque Centrale. Pourquoi vous ne prenez pas notre argent, vous le répétez C'est parce que d'autres ont demandé au départ là, ils ont dit non, ah, le procès vient de commencer. Pourquoi vous préserez voilà là où nous sommes arrivés, le procès est arrivé à la fin. Ils sont en train d'auditionner, de demander des victimes. Hein? Vous venez maintenant nous sauver les oreilles. Mais vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas du tout raison. Moi, je condamne votre comportement, je le dis. Et puis, c'est maintenant où vous venez nous sauver les oreilles pour dire que non, on se retire parce qu'on n'a pas reçu d'argent. Ce n'est pas ça. Ça dit, on. On peut expliquer ça à nous, nous les, nous, nous, des enseignants, des, des, ménusés, des mais vous, les grands intellectuels, hein, vous qui avez fait de hautes études et puis vous savez vous expliquez très bien, vous êtes très intelligent, vous êtes les sociologues, vous avez fait les, les sciences juridiques et autres, vous connaissez vos droits. Est-ce nous nous avons besoin de venir vous rappeler vos droits Comment vous pouvez évoluer aveuglément comme ça avec des individus Mais vous aussi vous, les gens n'ont qu'à comprendre, vous, vous êtes des avocats, vous êtes des intellectuels, des juristes. Donc, personne ne peut vous, vous dire non ce que vous devez faire. Abaka Nike, comment vas-tu, mon frère de Masanta? Comment vas-tu Qui va vous dire Qui Vous êtes mieux placé. C'est vous-même qui devez nous conseiller comment nous on peut se comporter envers des de pouvoirs comme ça. là. Mais vous Donc, moi, je condamne votre comportement. Voilà. Vous devez retourner, défendre. Les... Vous devez vous retourner parce que la CPI, ils ne nous donneront absolument rien. La CPI, rien ne viendra à la CPI. Ils sont partis vous ramasser des avocats comme par-ci par-là, là, et venir vous dire quoi Non, l'argent va venir. Ils sont venus vous montrer. Voilà, il a quitté une enfin, fois. Ils sont venus vous montrer le des, des budget. Et le document que vous voyez là, le budget du procès du 28 septembre, c'est le temps du procès Alpha C'est le temps d'Alpha cela a été budgétisé. C'est ce que vous avez vu là. Donc, hein, vous avez vu de l'argent là, vous êtes excité, vous, vous êtes rentré dans un procès. Regardez comment le procès se passe. C'est maintenant à la fin, là, vous venez nous sauver les oreilles que vous, vous retirez. Vous vous retournez, hein? Vous devez vous retourner, défendre vos, les gens, là. Vous devez les défendre. Vous devez les défendre, vous devez défendre les gens, là. Parce que parmi eux, là, d'autres vous, hein? vous, vous ont donné l'argent. Parmi vous, là, d'autres vous ont donné l'argent. Vous ne pouvez pas attendre... Non, moi-même, je, moi, je ne vous comprends pas, hein? c'est nous, les médecins vétérinaires, ou ben, des vétérinaires, des enseignants, et autres, là, oui, qui peut, qui, qui, qui, oui, mais vous, les avocats, vous, les grands, des grands juristes, là, comment on peut mettre vos yeux dans un sac comme ça, là, et puis vous venez nous sauver les oreilles? Vous, vous retournez défendre les gens, hein? Vous Vous retournez défendre les autres. Voilà, l'argent là, vous attendez l'argent de la CPI, c'est parce que le document de la CPI vous ont montré, attendez que la CPI verse, parce que c'est ce qu'ils ont commencé à dire, que la CPI, ils attendaient l'assistance de la CPI, la CPI devait faire les virements, l'argent n'est pas venu, c'est en retard, ils attendent d'abord l'argent, attendez l'argent de la CPI, mais en attendant là, vous retournez défendre les autres, donc portez-vous très bien, vous vous retournez défendre les autres, Gare à vous, sinon nous allons vous taper, non, nous allons vous dénoncer, parce que moi je n'ai pas envie de dire que vous êtes malhonnête, vous ne pouvez pas engager, encourager ceux qui sont à la barre là, les motiver, les dire bon allons, y nous allons vous défendre. Arrivez à ce niveau, vous les lâchez, vous ne lâcherez personne, vous les défendrez parce que vous êtes arrivé à un niveau où c'est devenu christian tout, oh, oui. Ça c'est la publicité, parce que le procès a été organisé pour ça récupérer l'argent de la CPI, en même temps détourner l'attention du peuple par rapport à, à la réalité de l'argent. C'est les deux objectifs du procès là. Ce sont les deux objectifs détourne l'attention du peuple pour que les gens suivent ça. Laissez l'essentiel. Qui, qui parle de l'élection actuellement là Qui parle d'élection Qui parle de recensement On ne parle absolument de rien. Tout est, regardez Dumbuya en train de se promener avec les chars, avec les, les blindés, à monter, descendre, c'est tout. Hein? Et puis faire des cadeaux, in, euh, inaugurer, parce que tous les jours on ne fait qu'inaugurer. Là, on, on demande, on doit refaire le bâtiment là, on fait un budget on remet à, à Moussa Sissé et puis voilà, l'argent est débloqué. 10 milliards, 15 milliards, 7 milliards. C'est tout ce qui se passe, voilà mon frère Carlos Sangaré. C'est comme ça ça se passe. Chaque département est en train de renouveler un bâtiment. Est-ce que le c'est de renouveler un bâtiment Hein Hein Est-ce que c'est renouveler un bâtiment les gens sont en train de ramasser des milliards dans les départements là-bas. Vous, vous, êtes à, oh, à la barre là-bas. Là, avec 10 millions, 15 millions qu'on devait vous remettre là. Jusque-là, vous n'arrivez pas à avoir un million. Et puis, vous continuez à défendre. Vous continuez le procès. Pourquoi vous ne quittez pas le procès Donc, portez-vous très bien. Et je voudrais, vous avez vu mon numéro WhatsApp. Voilà. Excusez-moi bien. Voilà. Excusez-moi. Euh, voilà. Euh, L'autre numéro, le... Voilà. Le numéro 001-215-758-1648 sera fermé le vendredi. Voilà, le numéro sera fermé le vendredi. Je vais fermer le numéro le vendredi. Donc, parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, voilà, il m'appelle à n'importe quel, à tout moment. Je sais que c'est un membre du CNRD. Il m'appelle à tout moment. Et quand je décroche, il ne dit rien. Donc, je coupe. J'ai tout fait pour bloquer le numéro. Je n'arrive pas. Je suis allé à la compagnie. Voilà. Je suis allé. C'est l'autre numéro. C'est mon numéro. où Je reçois les informations et puis j'analyse. Vous comprenez Bon, j'analyse. C'est dans le téléphone, là. C'est le téléphone, là. C'est dans le téléphone, là. C'est tout le numéro. Donc, je suis allé à la compagnie. Voilà. Je suis allé à la compagnie. Ils ont vérifié mais ils ont tendu un piège à la personne pour récupérer les données. Et quand ils ont récupéré les données, ils ont vérifié il n'a rien eu dans mes données. Et c'était « Dieu merci, aucune donnée n'a été récupérée dans mes données. » Vous comprenez Donc, ils m'ont donné un autre numéro que j'ai mis dans « un autre numéro ». J'ai changé le numéro de la compagnie, j'ai mis dans « voilà ». Donc, c'est le numéro-là qui a affiché là-bas comme ça, le 001. 215 779 76 34. c'est mon numéro whatsapp le numéro là sera fermé devant nous le téléphone là quand ça va fermer je vais jeter ça quelque part donc si vous écrivez dans ça on dit ah benito passez rapidement vous reprochez les gens ah on, on t'écrit tu ne prends pas mais j'ai récupéré le compte regardez le compte le compte a été récupéré regardez le compte voilà vous avez vu le compte vous avez vu c'est le compte là voilà, voilà mon compte. J'ai récupéré le compte Benito26. Voilà, Benito Identity. Voilà, j'ai récupéré le compte. Le compte est récupéré. C'est le compte qui est dans le téléphone là. J'ai récupéré le compte. Donc vos messengers là sont, sont là. Il n'y a pas de problème. Mais c'est le WhatsApp qui sent. Le numéro WhatsApp est devenu maintenant le 001 215 779 6734. Oubliez autre, Laissez le route là. Laissez-le tranquille. Mettez le à côté parce que. C'est le vendredi, parce qu'ils l'ont envoyé, je sais pas si c'est un virus ou quoi, là. ils vont récupérer lui aussi beaucoup de choses. Et ces données ne font que venir ici, là. Moi-même, j'ai vu des photos de certaines, euh, euh, certaines dames du gouvernement et autres, là. Je vais balancer vos photos, là. Je vais commencer à balancer vos photos. Donc, portez-vous très bien. Et je dis encore une fois, merci beaucoup d'avoir quitté, il a été. Je le dis et je le répète, c'est le numéro-là vous devez utiliser maintenant. Vous comprenez? Donc, bon ramadan à tout le monde. Que Dieu vous protège. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. Donc, je remercie Cancan. Je dis merci à Cancan d'avoir dit la vérité, d'avoir dit le nom du professeur Fakonde. Bah, lui, comment vas-tu? FK comment vas-tu? Donc, portez-vous très bien. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. D'accord. J'ai compris. Attends, je vais t'appeler après. Donc, euh, c'est ça, c'est ce que moi j'avais à dire par rapport aux avocats, je n'apporterai aucun soutien à un avocat, vous êtes même complice, vous les avocats. Donc, oh, encore une fois, toutes mes condolences à la famille de notre grand-père. Moi c'est mon grand-père. Voilà, c'est mon grand-père, et, et l'Azusmane euh, euh, sans loi, dans la paix à son âme, Dieu est le seul propriétaire du paradis. Moi je prie le tout-puissant Allah, Allah ta'ala, de l'accord de le paradis. C'est le seul propriétaire du paradis. Voilà. Et je, me, et je le dis aussi à tous ceux qui font des débats cons, le concernant de faire beaucoup attention. Voilà. Faites beaucoup attention. Oubliez les débats inutiles là, concernant les gens. Oubliez. Faites votre partition dans la vie. Et là, justement, on a fait sa partition dans la vie là. Il, moi, je le dis, il a beaucoup fait pour ce pays là. Moi, je sais combien de personnes il a mis au travail, c'est-à-dire dans le commerce. autres là. Oui, c'est sa façon. Voilà, c'est sa façon. Ce ne sont pas des politiciens. C'est les politiciens qui sont partis les chercher, eux. C'est les politiciens qui sont partis les chercher dans leur euh, activité. S'accrocher à eux pour avoir euh, les gens. Sinon, ce ne sont pas des politiciens, ce sont des commerçants. Et ce qui me plaît, c'est mes oncles peu là, ce qui me plaît. Tous les grands commerçants, là, regardez les enfants. Ils ont deux, trois, quatre, cinq enfants qui ont fait de très bonnes études. Moi, à la diguerre, je demande... Aladdi de Mamou. Je connais bien sa famille, Aladdi Gurdjirji. C'est devant chez lui que j'ai passé pour aller à l'école, au lycée Cabral. Mais je connais ses enfants, deux, qui ont fait de très bonnes études économ en économie. Très bonnes études. Vous comprenez? C'est un exemple que je vous donne. C'est les gens qui sont partis chercher les vieux là, les mettre dans la politique. Sinon, ce ne sont pas des politiciens. Hein. C'est-à-dire, on les a pris pour les utiliser. Voilà, c'est comme ça. C'est les politiciens qui les utilisent, qui les utilisent. Oui, parce qu'ils ont, ils ont des renommées. Ils ont un nom. Ils ont des personnes derrière eux. Sinon, ce sont des commerçants. Parce, je le dis par rapport à certains postes de certaines personnes. Faites beaucoup attention. Laissez ça. Il est décédé. En tout cas, si on vous explique aussi des personnes à qui il a rendu service, vous allez oublier pour vous là. Voilà. Des personnes à qui il a rendu service, vous allez oublier. Ce qui se raconte par certaines personnes. Vous comprenez que son âme repose en paix. Voilà, Allah Merci à tout le monde. Portez-vous très bien. On se reprend. En attendant.